bonjour à tous. Donc euh, je vais tout d'abord euh, commencer par remercier Daniel et Mickaël pour leur revenu. Donc euh, c'est quand même très sympa de venir euh, dans notre contraire EUSER pour euh, venir nous parler de, de cette loi euh, d'Armanin. Je voudrais remercier aussi euh, le service de la SOPHIE qui est là pour euh, gérer la, la sécurité de ces événements, c'est primordial. Je vais juste faire un petit rappel et je voudrais rendre un petit hommage à, aux camarades de Perpignan, dont fait partie Michael et son frère Florent, qui, euh, lors d'une réunion, euh, de, même de ce même type de réunion sur la loi d'Armanin, ils ont été envahis par des militants nationalistes du RN et Reconquête. Donc voilà, on, on voit que ces actes haineux rappellent que ces partis, ces militants, euh, sont dangereux, et, et ils sont dangereux pour la France en tout cas et sa diversité. Donc euh, je, vous souhaite, euh, enfin, je vous félicite vraiment pour votre flegme et votre intelligence, vous avez réussi à gérer la situation parfaitement sans répondre. Et, et franchement, vous avez vraiment géré cette situation parfaitement à mon sens. Donc nous sommes réunis ici pour euh, parler de cette loi d'Armanin qui va être décortiquée et analysée par nos deux experts présents. On est tous d'accord ici pour dire que l'État tend vraiment la main à l'extrême droite en faisant ce genre de proposition de loi. C'est la 22e loi concernant l'immigration depuis 1990. Donc Cette opération est dangereuse, visant à stigmatiser les mauvais migrants, délinquants, islamistes, profiteurs du système, qui fuient lâchement leur pays, aux bons migrants qui viennent en France pour travailler dans des secteurs en pénurie, avec un travail dur, pénible, corvéable et jetable à merci. Cette loi, comme vous le verrez, est repoussée pour le moment, car tous les acteurs du terrain sont engagés pour euh, lutter contre, donc à l'ASIMAD, Amnesty International le MRAP, le MRAN, qui a des camarades ici présents, Médecins du Monde et Sans Frontières, la LDH, etc. Il y a même eu un appel unitaire, non à l'immigration jetable, qui est signé par tous les acteurs pour dénoncer cette loi abjecte et déshumanisante. Mais évidemment, cette loi ravit forcément la droite et plus particulièrement l'extrême droite. La Macronie est vraiment le marchepied pied du Rassemblement national. Nous l'avons constaté aussi en Ariège, lors de l'élection législative, où tout le bloc RN, LR, Renaissance, a appelé à voter contre la candidate et les On voit que la Macronie met en place un terrain propice à Marine Le Pen et à l'extrême droite pour les prochaines élections, en espérant encore avoir une union sacrée contre l'extrême droite et pouvoir ainsi légitimer l'élection d'un nouveau gouvernement néolibéral. Si Renaissance et les autres passent leur temps à discréditer la FI et plus largement la NUPES, c'est que nous sommes une alternative crédible, avec un programme construit et une vision de société humaniste et écologique. Nous sommes l'alternative à ce système. L'État tente la diversion avec toutes ses lois et polémiques identitaires et les fameux 100 jours d'apaisement pour nous faire avaler cette réforme des retraites. Mais personne n'est dupe, ni les syndicats, les associations du terrain et encore moins la FI et les membres de la NUPES. Les Français restent mobilisés pour le retrait de cette réforme, injuste qui vole deux ans de vie aux travailleurs. Nous avons un programme alternatif, avec des propositions réelles et concrètes. égalité salariale homme-femme, en faisant contribuer aussi les hauts salaires et les, et les dividendes, créant des emplois dans les secteurs publics et privés, la retraite à 60 ans, etc. De plus, avec toutes les analyses du corps, le système n'est que très peu déficitaire et viable encore pour de longues années selon les projections. Plus que jamais, le gouvernement qui joue le pourrissement de la situation elle été aussi déstabilisée, aussi fragile. Et nous savons que la mobilisation, les grèves, les blocages, ça leur fait peur. Et si nous voyons leur dérive autoritaire ressurgir, c'est qu'ils sont dans un tel état de faiblesse qu'ils peuvent craquer. À Auxerre, à Sens, toujours des milliers, mais aussi à Avalon, Toussy, Charny, des manifestations fleurissent partout, et nous espérons encore des milliers pour le 1er mai et des millions dans toute la France. Et les revendications n'ont pas bougé d'un iota. Retrait de cette réforme. Mais nous allons encore plus loin, les Français sont excédés, cette utilisation des appareils de la 5 République n'a fait qu'augmenter leur colère. Après l'utilisation du 47.1, du 11 e 49.3, d'un vote bloqué au Sénat, le gouvernement a promulgué une loi qui n'a aucune légitimité parlementaire. Les Français ont besoin d'être au cœur des processus de décision pour leur avenir, et c'est pour cela que nous voulons une Sixième République, République vite. Nous avons dans notre programme partagé toutes les solutions pour remettre la République française au service des citoyens. De plus dans ce contexte où l'inflation est galopante, où les prix des loyers ne cessent d'augmenter, où l'énergie est de plus en plus chère et devient un luxe, nous ne cesserons de demander une augmentation des salaires pour tous avec comme pour base un SMIC à 1 600 euros. Le blocage des prix, notamment ceux des produits de première nécessité, mais aussi ceux des prix de l'énergie. La France Assoumise a donc organisé une caisse de grève nationale qui a déjà rassemblé 1 million un million d'euros, plus d'un million d'euros même, qui sont répartis dans les différents secteurs qui ont participé largement à la grève et au blocage. Tout le monde peut en faire la demande, d'ailleurs, hein, sur le site. À Auxerre, notamment avec euh, donc la projection de films euh, au café librairie L'Institut pour leur faire un petit peu de pub. Et j'en profite donc pour les remercier, Lucas, Sophie et Marion, pour leur accueil à chaque fois chaleureux. Nous avons récolté euh, environ 600 euros pour euh, remplir les caisses de grève. Donc, euh, franchement, je pense que c'est déjà une, une très bonne chose. Et Je remercie à chaque fois également les, les camarades des groupes d'action qui sont toujours présents pour nous faire vivre ces événements, pour euh, nous aider dans leur élaboration et pour euh, les faire vivre. Et aussi à tous nos sympathisants qui sont euh, toujours euh, là et qui sont toujours présents à chaque fois. Enfin, je vais remercier tous les camarades qui s'investissent au quotidien plus largement euh, dans Lyon pour faire connaître notre programme de rupture avec le monde de Macron. Tous les militants qui, sans eux, seraient impossibles d'avancer et d'organiser des événements de la sorte. N'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas, à venir militer merci avec nous, je suis la co-anime du GA Jeunes d'Auxerre. Euh, merci, Adrien, pour la parole. Merci beaucoup d'être là ce soir. Euh, donc je prends la parole ce soir pour vous faire le constat sur la mobilisation des jeunes dans, la lutte, dans les luttes actuelles. Donc les mouvements contre la réforme des retraites euh, n'ont jamais cessé de grandir et de mobiliser les foules, toujours de plus en plus nombreuses. Honnêtement, sur Auxerre, les jeunes pas, n'ont pas tout de suite adhéré à ce mouvement, ils ne se sentaient pas forcément touchés, pas concernés par ce qu'il se passait, et il y avait une réelle ignorance de l'impact de la réforme sur leur carrière. On peut facilement penser que les jeunes ne sont pas concernés par la politique en règle générale, mais en fait, c'est faux. On les accuse souvent de prôner une société de plus en plus individualiste, mais à force de multiplier les les actions de tractage avec les camarades, comme SIEM ici présente, mais aussi souvent avec les membres du GA d'Auxerre. Nous avons pu discuter, renseigner, et parfois même prendre de nouveaux contacts. Donc je vais d'ailleurs laisser SIEM nous, nous présenter euh, une de ses expériences euh, de tractage. Bonjour à tous. Euh, alors en fait, j'avais une discussion avec un ami qui disait justement qu'il ne se sentait absolument plus écouté par... Euh, par les politiques actuelles, qu'ils qu nous promettent toujours nos émerveilles et qu'ils finissent au final par faire le contraire et même par empirer, nos, par empirer nos situations. Et en y réfléchissant, comment lui donner tort en fait Parce qu'effectivement, les gouvernements successifs n'ont fait que lui donner raison. Ces gouvernements ont enchaîné les réformes qui n'ont fait que creuser les écarts, que ce soit les réformes dans l'éducation nationale qui veulent transformer notre école en start-up hyper, euh, start hyper productive ou alors comme Parcoursup, qui laisse des milliers d'étudiants euh, euh, sur le carreau, des études qui leur permettraient de sortir de leur situation et notamment les plus modestes. Et comment, donner tort à, et comment lui donner tort quand on a des milliers d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté et euh, que les députés macronistes votent contre des repas à euro pour ces étudiants-là Donc euh, comment lui donner tort Et pourtant ces gouvernements ne se sont arrangés de cette situation de résignation des jeunes, mais n'ont-ils euh, jamais cherché à savoir, euh, à en connaître les raisons euh, Ce désarroi des jeunes les arrange car ils savent que l'étincelle qui est en nous peut allumer les brasiers et renverser les, et renverser les choses. Comme ça a pu être le cas en 68. Et euh, le gouvernement a d'ailleurs déjà reculé lorsque la jeunesse s'est emparée de la réforme sur euh, le SNU. Euh, il s'est senti fébrile et a fini par suspendre sa loi. Ils savent que nous étions cette force. Nous, cette génération qui croyons de plus en plus à la solidarité entre nous, mais aussi à la solidarité intergénérationnelle, nous sommes cette génération qui voulons nous battre pour la retraite de nos aînés, car demain elle sera aussi la nôtre. Nous sommes aussi la génération qui avons le plus pris conscience des défis qui allaient être les nôtres. À l'époque, un ancien président nous disait « notre maison brûle et nous préférons regarder à côté ». Et nous, nous sommes cette génération qui ne voulons plus regarder à côté, justement. Euh, on a pris conscience que notre maison doit, devait être protégée car nous, euh, car nous, car nous avons épuisé ses ressources et qu'elle n'était plus capable de nous en donner plus. Nous sommes cette génération qui voulons sauver notre maison car nous savons que ces dégâts climatiques sont la principale cause des flux migratoires. Malheureusement, dans Lyon, il y a encore beaucoup trop de jeunes qui ont envie mais qui n'osent pas réellement s'impliquer dans les luttes par peur des sanctions. Ils sont nombreux à nous avoir expliqué leurs non-moyens d'action et leur frustration car ils se sentaient bloqués et avaient vraiment la, la sensation d'être censurés par leurs administrations. Par exemple, euh, à l'université de Bourgogne, ils se sont arrangés pour organiser les partiels sur les jours de grève. Ils ont bien rappelé aux étudiants que euh, s'ils allaient en manifestation et s'ils avaient des absences, ça pourrait décompter de leur bourse. Donc en fait, tout était mis en place pour leur rappeler que leur place était sur les bancs et pas dans la rue. Mais les échanges avec eux nous ont permis de leur donner la visibilité déjà sur l'existence de ce G.A. jeune et leur, envie, leur donner envie de nous rejoindre pour changer les choses. La jeunesse en fait ne demande qu'à être écoutée, mais surtout être entendue dans les différentes réformes politiques. C'est en ça que notre groupe d'action est essentiel pour apporter la parole de tous. Pour aller vers une plus grande justice sociale, vers plus de solidarité et vers une jeunesse plus confiante dans son avenir. Et à euh, force de nous assommer de réformes injustes et antisociales, Macron continue son mépris face aux citoyens et jette de l'huile sur le feu. Et ça, c'en est assez. Nous sommes cette génération qui voulons changer le système car il ne correspond plus à l'évolution de notre société. Nous sommes la génération qui voulons la sixième République. Les jeunes s'empareront de plus en plus de ce mouvement contestataire face à la destruction de nos acquis sociaux. Tout ce contexte de mobilisation montre la limite de la 5ème République et permet, euh, qui permet à un président souverain de faire passer des lois Contre l'avis de la majorité de la population, contre l'avis des organisations de la syndicales et même contre l'avis de l'Assemblée nationale avec le 49.3. C'est aussi cela qui, nous a, qui a amené la jeunesse à se mobiliser. Après la réforme des retraites, la destruction du service public. Le gouvernement a essayé, après tout cela, de contenir la colère des jeunes à coups de matraque et de réformes insuffisantes, mais en vain. Les blocages continuent et les jeunes, plus que jamais, veulent le retrait de cette réforme, mais aussi le retrait de Parcoursup, de mon master, etc. De plus, pour beaucoup, la revendication écologique est au cœur des débats, et pourtant le gouvernement n'en fait absolument pas sa priorité. Macron, c'est aussi une politique menée main dans la main avec l'extrême droite sur sa réforme liée à l'immigration. Nous avons ce soir l'immense chance d'accueillir une nouvelle fois Madame la députée Danielle Obono et Michael Hidrac pour parler du projet de loi de Gérald Darmanin. Merci beaucoup de vous être déplacés une nouvelle fois jusqu'à Auxerre. Je souhaite également remercier les membres et les animateurs du GA d'Auxerre pour avoir organisé cette réunion et pour nous avoir soutenus dans beaucoup d'actions et d'avoir permis au GA jeunes de prendre la parole ce soir. Les jeunes sont là et nous serons de plus en plus nombreux dans les luttes. On lâche rien. Et merci Donc, à vous. Je m'appelle euh, Michael Hydrac, je suis euh, jeune chercheur, je euh, reviens de deux ans au Québec, où je me suis euh, chargé euh, d'évaluer le programme de réinstallation des réfugiés euh, qui est mené par le gouvernement. Donc je suis toujours rattaché à mon laboratoire là-bas. Je travaille également euh, pour un laboratoire de l'université de Montpellier 3 qui s'appelle euh, l'unité de recherche LUMEI et je coordonne au Collège de France, à l'Institut Convergence Migration, le groupe de chercheurs qui travaillent sur les apprentissages des migrants. C'est mon domaine de prédilection, l'éducation en contexte migratoire. Cette présentation, je la travaille depuis cet été, et je l'enrichis à chaque tribulation de notre ami Gérald Darmanet, ce qui fait que j'ai la chance que ce ne soit jamais la même. Donc, par rapport à la dernière fois, il y a encore des éléments nouveaux. Par contre, je laisse volontairement des éléments du tout début pour qu'on comprenne la jeunesse du projet et son côté abject, antidémocratique et tous les vices à travers lesquels on voulait nous faire avaler ce projet. Ce n'est pas un cours de fac, mais l'idée c'est que vous repartiez avec des arguments, des contre-arguments pour se battre contre ce qui va arriver, parce que cette loi elle a certes été mise en sommeil pour un temps, mais elle va revenir pas forcément sous une meilleure forme. Alors on va commencer par retourner quelques mois en arrière, pour savoir de quoi on parle quand on parle de ce projet de loi Darmanin. En fait, c'est une réforme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc le CZA, comme tous les codes, comme le code civil, comme le code pénal, c'est un gros bouquin comme ça, qui explique, en gros, qui regroupe, en gros, on va dire, tout ce qu'il est possible de faire et interdit, de faire dans le cadre de l'accueil des étrangers du séjour du droit d'asile. On retrouve un, un certain nombre de textes euh, là-dedans qui sont des textes protecteurs, comme l'interdiction euh, d'expulser des enfants, par exemple. Une interdiction que le gouvernement ne respecte pas, puisqu'à la faveur d'une circulaire interministérielle, on a le droit d'expulser des enfants en vertu, je cite, « de leur intérêt supérieur ». Comment on peut expulser un enfant en vertu de son intérêt supérieur Eh bien, on lui trouve un tonton au Soudan, un Érythrée, et on lui renvoie quand bien même il l'aurait battu ou violé. Donc, si on veut être ironique, on peut déjà commencer par poser cette question à Gérald Darmanin. Pourquoi vouloir réformer un code qu'il ne respecte pas pour cette réforme, le gouvernement avait choisi de passer en procédure accélérée. Donc Daniel pourra vous expliquer mieux que moi le cynisme de la procédure accélérée, mais je vais en dire quelques mots, et notamment vous montrer le calendrier, vous montrer à quel point le calendrier initial était contraint. C'est un déni de démocratie absolue alors que ces textes étaient d'emblée très fortement critiqués, notamment par la défenseur des droits, qui le décrit tout simplement comme un texte qui fragilise considérablement les droits et les libertés fondamentaux des étrangers. Alors oui, fondamentaux, moi aussi je pensais écrire fondamental. j'ai vérifié, mais on laisse fondamentaux. C'est un délit démocratie qui devient la norme. Normalement, c'était réservé à des procédures d'urgence, la procédure accélérée, mais Macron a décidé dès 2017 d'en faire une norme pour aller plus vite. Juste très brièvement, qu'est-ce que ça fait cette procédure accélérée Ça fait qu'il n'y a pas de navette parlementaire. Vous savez que normalement, un texte il fait des allers-retours entre l'Assemblée la, nationale et le Sénat, mais là, il n'y en a pas. Et euh, après une seule lecture au sein de chaque chambre, il y a la possibilité de convoquer une commission mixte paritaire. Le veto, il devient impossible, parce que si veto euh, il y avait, il faudrait qu'il soit le fruit euh, des deux conférences des présidents, ce qui en soi est totalement impossible. Sur le calendrier, donc côté Assemblée nationale, ça a commencé le 6 décembre 2022. Il y a eu une déclaration du gouvernement, puis un débat sans vote. Ensuite, c'est passé au Sénat. Il y a eu une déclaration de gouvernement une semaine plus tard, le 13 décembre, puis un débat sans vote. Ensuite, euh, des dépôts d'amendements, etc., qui devaient aboutir à euh, des discussions et à avoir une dernière séance publique au Sénat le 30 mars. La dernière réunion publique que j'ai faite, moi, là-dessus, c'était le 30 mars parce que je me dis, comme ça, j'aurai tous les éléments bien chauds que je pourrais inclure à ma présentation. C'est lors de cette réunion publique, que euh, les joyeux fascistes euh, de Perpignan sont euh, rentrés pour perturber, notre, euh, pour perturber notre propos alors qu'on était en train euh, d'échanger avec des camarades de la NUPES en plus c'était un bel événement il y avait tous les organismes, toutes les organisations qui étaient représentées et c'est révélateur quand même d'un truc ça c'est que les planètes sont alignées entre les macronistes et l'extrême droite aujourd'hui les macronistes proposent des projets de loi racistes, cyniques et l'extrême droite se sent poussé des ailes et se permet de rentrer dans des réunions publiques avec des slogans racistes et avec des banderoles. Se permettent aussi d'agresser des camarades, puisqu'on a une camarade de Génération qui s'est fait arracher son portable et tendre le poignet, qui avait le poignet tout bleu et qui a porté plainte. Et Génération lui prendra un avocat et le payera jusqu'à la fin. Pour que ça aille jusqu'à la fin... Et pour finir là-dessus, il y avait dans les membres de, de ce groupuscule un ancien candidat du Rassemblement national, qui était candidat, tête de liste aux élections municipales dans un petit village à côté de Perpignan qui s'appelle Toulouse, et qui était quatrième sur la liste des régionales du Rassemblement national. Donc on se rend compte que le Front national, le Rassemblement national, est un parti éminemment raciste, on a des gros bonnets du Rassemblement national qui sont dans les 5-6 premières places aux élections régionales et qui ont donc de grandes chances d'être élus, qui se retrouvent dans des groupuscules fascistes. Je clôt la parenthèse, mais euh, c'est toujours important d'en parler et ça fait toujours du bien d'en parler parce que c'est extrêmement choquant quand on est en train de discuter avec des gens bien d'avoir euh, ce genre d'événement qui arrive. Sauf que... Le 30 mars, même si la réunion publique s'est tenue, les discussions ne sont pas allées au bout au Sénat. Parce que le 22 mars, Emmanuel Macron a rétropédalé et a dit que finalement, le texte y reviendrait par petits paquets avant l'été. Et puis là, il a encore un nouveau rétropédalé et finalement, le texte y reviendra sous on ne sait pas quelle forme à l'automne. Pour moi, les deux rétropédalages sont différents. Le deuxième rétropédalage qui arrive après des déclarations de le maire sur la fraude sociale et l'argent qu'on envoie au Maghreb euh, me fait penser que l'offensive va être forte. Alors que le rétro-pédalage du 22 mars, pendant que euh, la mobilisation pour les retraites battait son plein, là c'était j'ai la trouille, j'arrête, je ne vais pas en rajouter. Là, on attend l'automne, ça veut dire les gars, vous allez voir ce que je vais vous faire à l'automne. Les associations ne sont pas dupes. Donc là, c'est une lettre unitaire qui a été rédigée par le collectif qui regroupe toutes les assauts qui défendent les droits des migrants. Je ne vais pas vous la lire, ce PowerPoint il sera à votre disposition, il y a mon adresse mail dessus, j'en ai envoyé une version avec deux, trois coquilles à Adrien, je renverrai la bonne. Vous pourrez le lire tranquillement et vous pourrez utiliser ce document. Euh, vous pourrez en faire euh, la promotion, l'utiliser pour des éléments de formation. Je ne suis pas particulièrement attaché à la propriété privée des PowerPoint que je fais, donc vous pourrez, euh, vous, pourrez vous en servir comme vous voulez. Côté Assemblée nationale, nous non plus, on n'est pas dupes, on sait ce qui se serait passé si c'était allé au bout, donc le texte devait être analysé en avril-mai. Il, euh, les députés n'auraient pas été d'accord avec euh, ce qui était proposé par le Sénat et la conséquence, c'est que la commission mixte paritaire aurait été mobilisée et aurait tranché en faveur du texte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'aussi horrible euh, dans ce texte qui euh, est articulé autour de deux axes principaux, en fait C'est complexifier l'accès au droit parce que ça permet de fabriquer de l'illégalité qui permet d'expulser des gens. Premièrement, ce qui avait de, de, de, de compliqué, c'est euh, le rattachement euh, de, euh, des services de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés à apatrides à des lieux qui sont intitulés « France Asile ». Donc on nous vend ça comme une simplification « Oui, on va déconcentrer, on va envoyer les services en région, etc. » Mais en fait, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça met les personnels de l'OFPRA sous l'autorité des préfets. Les préfets qui ne sont pas censés faire de politique, mais qui passent leur vie à faire de la politique. L'indépendance des personnels de l'OFPRA, ça veut dire qu'on y met un terme. Et qu'ils ne vont pas réagir en fonction du droit, ils vont agir en fonction des injonctions du gouvernement... Qui, euh, qui sont répercutés par les préfectures. La deuxième chose, c'est encore sous couvert de simplification, la déconcentration de la Cour nationale du, doigt, du droit d'asile. En fait, c'est eux qui jugent euh, les recours. Quand quelqu'un est député, euh, député du droit d'asile, il peut saisir la Cour nationale du droit d'asile. Et la généralisation du juge unique. Normalement, c'était des, euh, des collèges, en fait... Qui, euh, qui, analysait, qui analysait ça, et donc il pouvait y avoir débat, il pouvait y avoir des euh, débats contradictoires, il pouvait y avoir des discussions. Là, maintenant, la per les personnes seront entendues par un seul juge. Et il y a une deuxième chose qui est assez dangereuse euh, dans ce paquet-là, dans, dans la déconcentration de la Cour nationale du droit d'asile, c'est la généralisation de la vidéo-audience pour euh, écouter euh, les histoires des migrants qui jouent leur vie sur un témoignage, en fait. Hein. Et euh, ça fait écho avec euh, ce qu'on faisait cet après-midi, euh, une action euh, contre la dématérialisation des services publics, parce que là, vous imaginez quelqu'un qui a fait 10 000 km à pied, à qui on dit, tu vas jouer ta vie sur un entretien, et en plus, tu vas le faire en visioconférence. Est-ce que tu as un ordinateur On ne te demande pas. Est-ce que tu sais te servir d'un logiciel de visioconférence On ne te demande pas. On te dit juste... C'est comme ça. La troisième chose qu'on nous vend là comme une avancée sociale, c'est le droit de travailler pour le, le, le, les demandeurs d'asile ou pour euh, des gens qui seraient en situation irrégulière, en condition qu'ils soient catalogués dans la liste des métiers en tension. Le problème, c'est qu'en en fait, et ces métiers en tension et la liste des personnes, la liste des nationalités à qui euh, ça pourrait profiter, c'est des gens qui obtiennent déjà traditionnellement l'asile rapidement. Et donc ça ne changera pas grand-chose. Ça n'est pas une avancée sociale, c'est une vitrine. Pourquoi c'est une vitrine et pourquoi la France avait besoin de dire ça Parce que la France est en contradiction avec le droit européen concernant euh, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Donc la France avait besoin de dire... Nous allons, euh, en fait, on se met tout simplement en conformité, plus ou moins, avec le droit européen, ce qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Alors, la France est pas mal critiquée aussi par euh, sa gestion du cas des Dublinais. Donc les Dublinais, je vais me permettre une digression à partir de ce terme-là, pour vous expliquer ce que c'est. Du coup, je me suis perdu dans mes notes, je ne sais plus à quel slide j'en suis. Le règlement de Dublin... Ce qu'il dit, c'est que le traitement d'une demande d'asile, il revient au pays qui a joué le rôle principal dans l'entrée du migrant au sein de l'Union Européenne. Je répète, la phrase est longue. Le règlement Dublin, il dit que le traitement d'une demande d'asile, il revient au pays qui a joué le rôle principal dans l'entrée du migrant au sein de l'Union Européenne. Quelle est la conséquence de ça, en fait enfin, Déjà, quelle est la raison de ça On dit ça parce que tout simplement, on n'a pas réussi à externaliser la demande d'asile à l'extérieur euh, des frontières de l'Union Européenne. On a essayé, on a essayé avec la Turquie, on a essayé avec des pays africains. Je vous rappelle que Macron voulait euh, envoyer euh, des agents de l'ONU au Rwanda ou au et au Tchad pour traiter les demandes d'asile euh, de gens qui voulaient venir en France. Comme on n'a pas réussi à faire ça, on a fait le règlement du plein. dont la conséquence est la suivante. Ça c'est les principales routes migratoires euh, en 2016. En 2018, c'était un peu différent et l'Espagne était devenue la principale porte d'entrée, mais on est revenu à cette situation-là. Donc la conséquence du règlement de Dublin, c'est qu'on sacrifie la Grèce et l'Italie. On sacrifie les périphéries, on sacrifie des pays qui ne sont pas parmi les plus puissantes et on n'aurait pas fait ça à la France ou en Allemagne. La deuxième conséquence de ça, quand on a des gens en Sicile et dans les îles grecques qui voient la population de leur canton augmenter de 250% parce que euh, les migrants sont bloqués, eh bien ils se mettent à voter extrême droite. Donc on a en Grèce et en Italie des gouvernements d'extrême droite. La Grèce, avant ça, c'était Syriza. C'était un gouvernement de, de gauche euh, et profondément de gauche et qui a fini par se faire balayer à cause de la question migratoire, parce que les gens se sont mis à voter extrême droite, à voir autant de gens qu'ils ne comprennent pas, dont ils ne comprennent pas, donc comprennent pas la langue, dont ils ne comprennent pas la culture, qui sont bloqués sur leur vie. La deuxième conséquence de ça, c'est la multiplication des camps de réfugiés. Parce qu'en Grèce et en Italie, au-delà du fait qu'elles soient les plus concernées par le règlement du Dublin, on a mis en place des hotspots pour... Euh, identifier, enregistrer les migrants, recueillir leurs témoignages et gérer les opérations de retour. Donc, quel est l'outil dédié pour assurer euh, ces tâches-là euh, de, de, que demande l'approche spot L'outil dédié, c'est le camp de réfugiés, où on entasse tout le monde et où on peut faire euh, toutes les démarches administratives. Alors, les camps, ils ne sont pas toujours mal faits. Il faut aussi se sortir de la tête que le camp, c'est un lieu immonde qui pue. Ça, c'est les camps d'Eléonas et Scaramangas en Grèce. Ces photos, je les ai pris quand c'était encore Syriza. Syriza qui tenait euh, la région euh, d'Athènes. Et c'était euh, pas Syriza, c'était un maire de centre-gauche euh, qui tenait euh, Eleonas, qui est un camp qui est situé dans Athènes. Dans ces camps-là, alors c'est pas le paradis, mais il y a des services sur le continent. On peut voir qu'il y a des panneaux solaires pour les douches, on peut voir qu'il y a une antenne pour la télé, du faux gazon devant les du faux gazon devant les baraques. Là, on est sur le continent, et donc on se dit que les gens qui sont arrivés vont potentiellement rester. Mais quand on est sur les îles grecques, un camp ça ressemble à ça. Ça c'est un camp que j'ai pris en photo sur l'île de Chios, qui est face à la Turquie. Et où là, il y a une volonté de maintenir les gens dans des conditions qui sont horribles. J'ai une anecdote sur le maire de la ville où le camp est situé. Il me dit, moi j'ai fait voter à mon conseil municipal, j'ai assez d'argent, je leur mets le tout à l'égout dans le camp. Mais l'Union Européenne a refusé. Donc il y a une volonté sur les îles grecques de maintenir les gens dans cette forme de saleté et de domination. Pourquoi parce que dans l'approche hotspot, il y a un volet retour. Les gens, quand ils en sont à cette étape face à la Turquie, ils n'ont pas forcément encore demandé l'asile. Donc on espère, en les maintenant dans des conditions comme ça, qu'ils acceptent un retour volontaire, ou qu'on puisse les rafler, parce qu'il y a une agence qui s'appelle Frontex, qui est habilitée à faire des rafles de migrants, et à les renvoyer en dehors de l'Union Européenne. Et il y a quelque chose qui a été retiré... Euh dès le début, en fait, de la loi d'Armanet, mais qui va revenir, et là-dessus, il ne faut pas être dupe non plus. Ça va revenir sous différentes formes, parce que là, c'était trop gros pour être accepté en l'État. Le, le fait de produire une OQTF, dès qu'il y a euh, un refus de l'OFPRA d'accorder euh, une protection internationale. Ça va revenir dans des amendements, ça va revenir dans des discussions, et si ça ne peut pas être écrit en l'État, ça va... Être sous-entendu par plein de choses. S'il n'y a pas telle condition, telle condition, telle condition, telle condition, au QTF. Et donc on va arriver à une augmentation exponentielle du nombre de QTF, ce qui est un objectif. L'objectif, c'est de fabriquer l'illégalité avec, avec la visioconférence, on sait que des gens rateront leur entretien, pour produire des OQTF et essayer de les sortir. Sauf que ça va encore être extrêmement difficile. Et il y a une véritable dimension électoraliste et politique là-derrière. C'est vraiment pour frotter le dos du Rassemblement National. Parce que pour qu'une OQTF aille au bout, il faut que la personne ait reçu de la part de son pays d'origine une autorisation d'y retourner. Donc, le nombre d'OQTF produits sera augmenté. On aura de plus en plus de gens qualifiés d'eux en situation irrégulière en France, mais il n'y aura pas forcément davantage d'expulsions. Voyons qu'est-ce qu'ils vont trouver comme processus euh, extraordinaire pour euh, contredire contre ça hein. on sait qu'ils peuvent, qu peuvent être créatifs dans leur inhumanité donc on verra, mais en tout cas soyons vraiment vigilants sur ça Donc de des choses voir. qui sont tirées du numéro spécial de la revue de facto qu'on a fait euh, au collège de France sur euh, cette loi d'Armanet, donc le directeur du collège de France c'est François Héran, c'est un démographe, pourtant à la base il est plutôt Macron compatible mais là il en a marre et il a euh, il a sorti la sulfateuse donc, en reposant tout simplement le débat et en partant du présupposé que le débat public sur l'immigration, il est complètement en décalage par rapport à la réalité. Il y a quelques chiffres qui sont autant d'arguments dont je vous invite à vous saisir. On a en France une augmentation de l'immigration qui est loin d'être catastrophique, qui est loin d'être la plus grosse du monde, plus 36% d'immigrés en 20 ans. C'est peu par rapport au nombre de la population mondiale totale qui a augmenté en 20 ans. On compare les pays du Nord, la Scandinavie, plus 120% en 20 ans l'immigration. On compare avec le Royaume-Uni, plus 100% en 20 ans l'immigration. Il y a aussi un autre chiffre qui excite un petit peu la droite et l'extrême droite, c'est la hausse de 37% des titres de séjour entre 2005 et 2022. Sauf qu'ils ne regardent pas la structure de ces 37%. La majorité c'est des étudiants, 50% d'étudiants là-dedans, et 27% de migration de travail, seulement 24% de migration de refuge. Et la réunification familiale qu'on nous vend comme un fléau, ça a reculé, et ça ne représente aujourd'hui que 4% des titres de séjour. Alors ces chiffres, essayez de les garder dans un coin de votre tête, et ça va vous faire tout un tas d'arguments à opposer euh, à des choses qu'on peut entendre, qui se basent sur des chiffres faux, et qui se basent sur des présupposés faux. Et si on prend un peu de recul... On peut même se poser la question de savoir si on est vraiment dans une crise migratoire. Le mot crise, si on regarde le petit Robert, c'est un bouleversement euh, soudain et durable d'une situation de stabilité présumée. On parle de crise migratoire à peu près à partir de 2015 parce qu'on a vu le petit island kurdi qui était mort la tête dans l'eau au bord de la plage et qui a eu des naufrages tout l'été en Méditerranée. Avant on ne parlait pas de crise migratoire. Il faut se demander si on est vraiment dans un changement soudain. Parce que euh, par rapport aux migrations qu'il y a euh, actuellement, si on considère ça, ça veut dire qu'on considère que le monde a été euh, construit en 2015. Ça veut dire qu'on considère que les pays de l'Union Européenne et les pays occidentaux n'ont aucun rôle à jouer dans les catastrophes climatiques qui euh, entraînent des millions de déplacements de population, dans euh, les guerres qui euh, entraînent des millions de déplacements dans les dérèglements économiques qui font que les Africains ne peuvent pas s'acheter à manger. Donc il y a déjà ça à remettre en cause. Et puis si on veut vraiment le, le concrétiser par des chiffres, il y a actuellement 3% de la population totale en situation de migration. Eh C'est la même chose qu'il y a 50 ans. Donc ce chiffre il est structurel de 3%. Il ne peut pas y avoir moins de 3% de la population en situation de migration. Si on regarde... Si on pose la question, est-ce que les gens viennent du Sud pour aller au Nord Est-ce qu'ils partent des pays pauvres pour viser les pays riches Eh bien non. 38% des flux sont des flux entre pays du Sud, contre seulement 34% de flux entre les pays du Sud et les pays du Nord. Le reste, c'est des déplacements internes, notamment en raison de catastrophes environnementales, et, euh, et des migrations Nord-Nord, des étudiants des cadres, des migrations de travail, etc. Si on regarde les migrations forcées, guerre, euh, catastrophes environnementales, Famine, 86% des flux sont des flux entre pays du Sud. Un pauvre qui fuit un pays pauvre va dans le pays pauvre le plus proche. Il ne se dit pas, je me demande si je vais viser la Belgique ou la France. Non, il va se mettre à l'abri en fait. Et je conclue par le côté politique. Là, ça vous l'aurez dans le document que je vous laisserai avec le programme de la NUPES dont j'ai sélectionné quelques petites choses et j'ai mis en gras la création d'un corps de sauvetage en mer pour mettre fin aux violations des droits fondamentaux par Frontex Frontex, je vous en parlais par rapport à la Grèce le stade, avant c'était une, une agence dont les, à qui les différents pays prêtaient des personnels pour assurer les surveillances des frontières leur statut a été modifié Maintenant, ils disposent de leur propre personnel, c'est le plus gros budget de l'Union européenne et ils ont le droit d'intervenir sans être sollicités par un État. Avant, il fallait par exemple que la Grèce dise J'ai des problèmes en mer Égée, venez, il va y avoir des morts, vous allez les sauver, et ceux qui ne peuvent pas venir, à la limite, vous les renvoyez, mais venez, j'ai besoin. Là, non, c'est Frontex qui dit Il y a des gens en situation d'irrégularité sur les îles grecques, j'y vais, je les prends, je les renvoie en Turquie. Ensuite, quelques propositions de la France Insoumise. On a délivré que vous pourrez prendre, que mon équipe a coordonné, et je vais mettre l'accent sur deux dimensions qui feront une transition vers le discours plus politique que pourra avoir, avoir Daniel. L'idée, nous déjà il y a deux volets. On veut une politique migratoire, humaniste et réaliste, ici. Et on veut pouvoir donner les moyens aux gens de vivre et travailler dans leur pays, Là-bas, donc ça passe par la dénonciation d'accords économiques inéquitables, par exemple, ça passe par notre façon de penser la solidarité internationale qui ne mettrait pas les pays qui reçoivent cette solidarité dans des situations de domination, dans des situations où euh, cette solidarité euh, internationale aurait l'effet inverse de celui qu'on voudrait qui est euh, l'émancipation. Et euh, on a deux choses qui nous caractérisent par rapport aux autres formations politiques de gauche, c'est notre, notre vision de la régularisation. Donc nous, on est très attaché à la régularisation des travailleurs sans papier, des étudiants sans papier, des familles ayant des enfants scolarisés qui seraient sans papier. Pourquoi Parce qu'un enfant, même si en France on en expulse, un enfant c'est illégal nulle part au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et on ne comprend pas pourquoi une famille qui aurait des enfants en situation de légalité serait elle-même dans l'illégalité. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je suis assez fier qu'on ait réussi à avancer, c'est l'idée de la création d'un statut de détresse climatique, parce que, comme les autres, on y réfléchit depuis longtemps, et puis comme les autres, on s'est quand même cassé les dents sur les mots, parce que c'est compliqué, Même euh... en plus je me suis trompé, c'est détresse environnementale, c'est pas climatique, parce que euh, c'est compliqué d'utiliser le terme de réfugié. On se rend compte que euh, dans les migrations euh, environnementales, il y a beaucoup de migrations internes. Les gens vont se mettre à l'abri au sein de leur propre pays. On ne peut pas être réfugié dans son propre pays. On se rend compte aussi que pour les gens qui changent de pays, il y a des migrations de retour. Euh, quand il y a eu un tsunami en Thaïlande, les gens ils vont euh, un peu plus au sud euh, se réfugier euh, en Indonésie. Et puis quand ça va mieux, ils reviennent. Donc on ne peut pas le, accorder un statut pour une durée qui serait peut-être que de 6 mois ou 8 mois. Et puis il y a la question de la gradation des catastrophes. Est-ce que ça veut dire qu'on met une tempête sur le, un même pied d'égalité qu'un tsunami et qu'une famine Ça nous semblait compliqué. Et puis, voilà, je suis vraiment désolé d'avoir laissé climatique, mais c'est pas climatique, c'est environnemental. Pourquoi on ne dit pas climatique Parce que les problèmes qui aujourd'hui créent des catastrophes vont au-delà du simple climat. C'est environnemental de façon globale, quoi. Ici vous aurez le, les revendications des associations et du collectif unitaire qui comprend euh, tous ces gens-là et qui continuent à travailler et avec lesquels on est totalement en phase. Et je conclurai juste par dire qu'on a quand même fait beaucoup de com' sur les Ukrainiens. La France se vante un petit peu d'être la championne de l'accueil des Ukrainiens. Eh bien, on en accueille 40 fois moins que les Tchèques, 25 fois moins que les Polonais, 21 fois moins que les Bulgares, 11 fois moins que les Allemands, 5 fois moins que les Belges. C'est vrai que la Belgique est un pays qui est très très très étendu par rapport à la France. 2, fois moins que l'Italie fasciste et 2 fois moins que les Grecs qui viennent de voter Que C'est le point de départ, de euh, qui vous l'a dit, et qui, a coordonné, euh, qui coordonne l'équipe thématique euh... Euh, sur euh, les migrations, et donc je vous invite à aller voir euh, le livret qui est en ligne aussi, donc qui peut être euh, consulté gratuitement, parce que depuis euh, euh, longtemps, que ce soit en tant que député ou même avant, c'est aussi euh, euh, la base de notre travail, euh, notamment le travail parlementaire, mais pas que. Donc merci beaucoup, et aussi en tant que chercheur, parce que c'est aussi euh, les, les, la recherche qui nous permet euh, de, de rendre euh, intelligible et visible euh, un débat qui n'est pas toujours en fait, qui est fait pour ne pas l'être euh, mais ça c'est un choix politique et c'est vrai que quand on repose euh, les discours, les débats sur des faits, euh, sur des analyses y compris pas juste euh, au, par le petit bout de l'arignanier tout ce qu'on ce qu a sur le nez mais en reprenant une perspective historique euh, sociologique etc ben voilà, on, ça permet aussi de sortir du fantasme euh, sortir euh, des théorisations fumeuses et euh, faire de la politique au sens euh, plein du terme, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce que on organise la société, on s'organise en tant que société, euh, on, fait, euh, on fait société euh, à partir de données objectives et que les choix politiques qu'on fait, ils sont basés là-dessus et pas, malheureusement, comme euh, euh, j'en fais l'expérience depuis 5 ans en tant que député, c'est assez éclairant de se rendre compte à quel point euh, des décisions sur ce sujet, mais comme sur d'autres, qui sont prises, qui vont avoir un impact, qui ont un impact euh, sur la vie des gens, souvent euh, négatif, le sont sur la base euh, des pires raccourcis, euh, des, des voilà, à la fois peut-être par ignorance, des fois c'est beaucoup de l'ignorance, mais une ignorance qui est aussi assumée, c'est-à-dire que euh, on a beau mettre les éléments factuels euh, sur les yeux, dire il faut avoir les débats en fait, euh, où oui, ils s'en foutent, où ils savent, mais euh, choisissent euh, de justifier leur choix politique sur, euh, voilà, sur cette, euh, le fantasme. Et l'immigration est un, est, est un des sujets qui fait beaucoup, euh, beaucoup l'objet de ça, mais pas que. Et on a eu l'expérience sur les débats sur les retraites. Euh, bref. Bon bref, donc merci beaucoup euh, en tant que chercheur et puis en tant que militant euh, euh, d'avoir euh, de nous aider euh, en tant que député. Donc moi je suis députée de Paris, 18e et 19e arrondissement pour ceux qui connaissent, c'est le Nord-Est parisien, élu depuis 2017. Et euh, à l'Assemblée nationale, je travaille au sein de la Commission des lois commission des lois constitutionnelles de l'administration de l'État qui prépare en fait le travail de l'Assemblée sur des textes qui vont de, des questions de police, de justice, de droits et libertés, de réformes constitutionnelles et donc notamment la question de la politique migratoire est un des sujets euh, qu'on a beaucoup traité au cours du, du dernier mandat parce qu'il y a eu euh, très souvent des textes sur le, sur le sujet euh, qui n'est absolument pas un tabou euh, et qui fait l'objet depuis euh, des décennies d'une loi tous les ans et demi à peu près. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, euh, beaucoup trop par ailleurs, euh, outre le fait que la qualité euh, du travail dans les conditions qui ont été présentées parce qu'on euh, a, on a tout le temps légiféré en procédure accélérée euh, mais y compris, euh, indépendamment du fait qu'on pense que ce sont des lois mauvaises, mais ne serait-ce que faire l'évaluation de ce qu'on qu vote quand on vote une loi tous les ans et demi, il est impossible de faire des bilans euh, de ce qu'on a fait. Et on rend le travail des administrations euh, à qui on demande euh, euh, toujours plus de choses avec encore euh, toujours moins de, de moyens, euh, très difficile en vérité. Euh, et je pense que c'est assez révélateur euh, cette euh, frénésie législative ou des autres des, des, des intentions politiques qu'il qui y a derrière euh, mais du fait que le débat et surtout la politique les, les, les, les lois qui sont votées et les politiques qui sont mises en œuvre ne visent pas à régler un problème migratoire ou un problème de, de crise migratoire, encore faudrait-il définir lequel, ça ne vise pas à ça ça vise à justifier euh, sans cesse l'existence de ce débat, parce qu'on dit qu'il y a un problème, donc à chaque fois euh, le problème, comme il le vit, il n'est pas réglé, donc il faut tout le temps euh, faire des lois là-dessus, euh, et ça permet euh, à euh, des dirigeants politiques de constituer autour de cette question euh, un, une ressource inépuisable, une ressource politique inépuisable, il y a bien sûr l'extrême droite parce que c'est littéralement leur fond de commerce, c'est sur cette question-là que l'extrême droite française, à partir des années 80, s'est constituée comme force politique nationale prééminente après une période finalement relativement courte où elle avait été renvoyée aux marges et euh, voilà, pour sans refaire l'histoire, mais pour les raisons que l'on sait de son... Euh, de, de, de son idéologie et des, des, des crimes de masse qui avaient euh, euh, produit cette idéologie et ses politiques, ce n'est pas juste de l'idéologie, des politiques de, de l'extrême droite et des crimes de masse, et euh, qui en France, notamment, mais pas que, a reconstitué un capital politique euh, autour de la question de, de, de l'immigration. Mais ce n'est pas juste l'extrême droite, parce que la question migratoire a... Euh, très tôt, était un sujet de politique intérieure, euh, parce que c'est ça aussi qui a déterminé le e « eux et nous », les euh, citoyens nationaux des étrangers, et le contrôle des populations, des populations nationales, à l'intérieur des frontières, euh, est un enjeu politique. Et donc, comme le contrôle des populations est un enjeu politique à l'intérieur, ça l'est aussi à l'extérieur. Un contrôle des populations euh, qui euh, vise euh, à des raisons, on va dire, de, de, de sécurité intérieure euh, et qui, a, qui, a, qui a, euh, explique euh, le développement des cartes d'identité, de est-ce que l'administration, l'État, un contrôle des populations qui vise aussi euh, à des fins économiques, euh, de que ce soit les les, les, les processus euh, historiques de migration des campagnes à la ville, etc. Mais aussi, et ça, ça a été une, euh, une ressource pendant euh, des, des, des années, voire des siècles, le contrôle extérieur des populations. Des populations qui ont été euh, conquises, euh, asservies, par la force, par la violence, par l'Empire colonial. Et con, ce contrôle des populations qui se faisait à l'extérieur des frontières euh, dans l'Empire, mais pas sur le territoire national, c'est voilà, toute l'histoire de, de la colonisation notamment, et, euh, et qui s'est fait par le fait de, de, de, de, de déterminer euh, à quoi elles vont servir et, et, et comment est-ce qu'on les fait venir sur le territoire national, comment on leur permet de participer à l'économie. Donc tout ça pour dire pourquoi et cette, cette question de l'immigration euh, qui a, a, a, est, euh, je vais dire, sans même y attacher euh, une projection euh, idéologique qu'on n'aime moins pas, c'est un élément politique. Euh, de gestion politique. Donc, ça devient un problème quand on le politise avec une intention. Et... Euh, et on a vu comment c'est devenu, il y a beaucoup de, de chercheurs qui ont euh, écrit sur euh, comment on a construit le problème de l'immigration, problème avec des guillemets, parce que c'est euh, euh, considéré un problème parce qu'on en fait un problème. Et, euh, et alors que ça a pu être géré comme un élément, tout simplement, là, de, de, de, de politique vis-à-vis euh, euh, -vis des colonies un, un, un temps, puis euh, des, des, des, des pays indépendants après les colonies, où il y avait euh, voilà, des bureaux qui géraient combien on fait venir de main d'œuvre euh, de tel ou tel pays. Et ce n'était pas un problème, c'était une ressource économique. Euh, bref, la construction de ce, de ce nouveau problème... Euh, a coïncidé et coïncide avec euh, d'autres euh, dimensions économiques. Je vous refais pas l'histoire euh, de la crise économique, mais euh, là aussi, on voit qu'il y a toujours une conjonction objective avec le fait que euh, l'immigration devient un problème quand euh, on cherche aussi à euh, expliquer un certain nombre de difficultés et que ça sert, je pas comme une diversion, on pourra revenir, parce que pour moi, ce n'était pas une diversion, c'est une question euh, d'attaque frontale, vis-à-vis euh, -vis, euh, d'un camp social, pour le diviser, pour l'affaiblir. Donc, ce n'est pas une diversion. Une diversion, c'est euh, voilà, quelque chose de mineur, quelque chose voilà, qui est fait pour... Un, euh, donc, c'est quelque chose de sérieux, mais euh, qui n'est pas à part. C'est aussi pour ça que je pense que ce pas euh, une donnée périphérique du fonctionnement du système. Euh, c'est un élément structurant voilà, des politiques économiques, des choix économiques, euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette discussion maintenant, alors qu'on est même en train euh, de, de, de se mobiliser sur euh, une question sociale majeure comme la question des retraites, parce que la question euh, de la politique migratoire et de l'instrumentalisation de ce, ce sujet-là est une question sociale. On va y revenir, comme c'est une question politique et démocratique, et pas simplement humanitaire, euh, au sens de venir en être à des gens qui traversent le monde en subissant les pires violences, etc. Il y a cette dimension humanitaire euh, fondamentale. Mais il y a aussi cette dimension structurante du fonctionnement du système actuel, historiquement, économiquement, etc. Et je pense que c'est aussi important parce que dans le projet de loi Asile et Immigration, il y a les deux dimensions en fait, qui sont mêlées. Il y a la question de l'asile qui a été aussi très bien prévenue par Michael, mais le fait même en fait, de considérer, comme c'est fait depuis un certain nombre de temps, euh, que l'asile, en fait, et la, la, le droit d'asile devient un, un, une variable d'ajustement de la politique migratoire fait partie euh, du problème qui est créé. Parce que le droit d'asile, c'est un droit euh, fondamental qui, qui ne doit être soumis, sou, soumis à aucune autre condition que le principe même euh, voilà, de, de, de l'asile, il y a une convention, etc. Et qui ne devrait pas être euh, l'objet un tech sur une politique migratoire, comme je le disais, qui fait partie de euh, euh, la, la gestion des populations euh, sur le territoire national, pour telle ou telle raison, qu -ce, quoi qu'on en pense par ailleurs, parce qu'il n'y a beaucoup à dire sur la politique migratoire, on pourra en revenir, mais il y a dès le départ une, une, une, une, une, un amalgame euh, qui est fait, pour ma part, je pense que euh, les causes des migrations sont, sont, sont multiples, euh, les, migrations, les causes des migrations forcées sont multiples, et que dans tous les cas, quel que soit le statut, euh, toute personne, et c'est ce qu'on défend à la France insoumise, toute personne qui a besoin d'une protection, quelle que soit la raison, doit l'obtenir, en tout cas, euh, quand, euh, comme c'est le cas en France, euh, on euh, se revendique... Voilà, euh, D'une histoire, de principes, de valeurs, qu'on en a euh, par ailleurs les moyens et même qu'on n'en a pas les moyens. Et, et ça a d'ailleurs été très bien dit sur le fait qu'aujourd'hui, la, la, la plupart des pays qui accueillent le plus de migrants, ce sont des pays euh, souvent qui n'en ont pas les moyens et qui le font quand même. Et ça, ça a à voir avec voilà, notre, notre humanité euh, première, euh, primaire. Et, euh, et, euh, voilà, et, et pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental. Euh, et c'est aussi une responsabilité politique voilà, quand on a un, un, un État euh, qui par ailleurs peut avoir des responsabilités directes dans les raisons pour lesquelles les gens sont forcés de quitter leur pays, c'est d'autant plus une responsabilité ben, de pouvoir les accueillir euh, dignement mais euh, je, je, je tenais à, à, à montrer cela parce que un des problèmes de ce texte de loi c'est de faire de la question de l'asile une variable d'ajustement l'asile c'est l'asile, point euh, et on doit l'accorder euh, à toutes les personnes qui euh, le demandent en vertu de la Convention de l'EF. Et ce principe-là euh, de l'accueil inconditionnel de la, du droit d'asile est mis en brèche est, mis, est battu en brèche par toutes les lois, pas simplement celle là mais une des premières lois qu'on a eu à discuter à l'Assemblée nationale quand j'ai commencé euh, le, quand j'ai commencé mon premier mandat en 2017, donc la loi en 2018, sur asile et immigration, portée par Gérard Collomb, euh, créée, et, et ça avait été dénoncé, on l'avait dénoncé, cet, cet amalgame-là, euh, qui fait voilà, de, euh, de, de l'asile euh, une variable d'ajustement. Et c'est problématique parce que euh, nous, nous on peut choisir d'accueillir plus ou moins de migrants, parce que c'est un voilà, débat de politique nationale. On ne doit pas pouvoir choisir d'accueillir au pas des, des, des, des, des réfugiés au titre de l'asile, euh, parce que c'est euh, une obligation en droit international. Et donc, faut, voilà, sinon, on ne cite pas des conventions qu'on ne respecte pas. Sinon, on ne prétend pas être pays des droits de l'homme et donneur de leçons à toute la planète, euh, si on ne s'applique pas et on n'a pas cette exigence de s'appliquer ces principes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça ne justifie pas, par ailleurs, euh, d'avoir une politique vis-à-vis euh, -vis, euh, des autres catégories de, de migrants et de migrantes, euh, telle que l'amène la France et telle que veut continuer à mener euh, euh, le, le gouvernement Macron, tel qu'il l'amène depuis cinq ans, qui n'est pas très original hein, malheureusement, parce que ça s'inscrit euh, dans euh, les politiques qui sont menées depuis euh, des décennies, depuis que, comme ce que je disais au départ... Euh, ce sujet-là, cette réalité-là, euh, multi, à multifacette, euh, est devenue une ressource politique euh, pour euh, valoriser tel ou tel programme euh, et justifier euh, telle ou telle stratégie et surtout désigner euh, des boucs émissaires. Et euh, ce qu'on qu on, on a dans le projet de loi, euh, pour venir au, au, à, à, au texte, euh, je ne reviendrai pas dans les détails, parce que ça a été bien présenté, les grands axes euh, de, de Darmanin, qui avait reçu euh, au tout début du processus euh, euh, les, les, les groupes euh, parlementaires pour présenter son texte avec, euh, avec du soft, et qui nous a dit très clairement que, en fait, il s'agissait d'augmenter le nombre d'OQTF. Et d'augmenter euh, l'exécution des OQTF, parce que c'est le grand pseudo-débat avec l'extrême droite qui euh, passe son temps à expliquer que le gouvernement n'expulse pas assez, et euh, normalement qui dit Si, si, si, voyez-vous, on a expulsé ou refusé, euh, euh, refusé euh, de, de, de, de, de donner des, des titres de séjour à euh, plus de gens que l'année dernière, comme si c'était un mérite. Euh, que, de, que, que de faire cela. Euh, et donc, on va dire de manière très bête et, et méchante, c'est ça l'objectif de cette loi, de dire on va faire une loi, vous allez voir ce que vous allez voir, il y aura encore plus d'OQTF, etc. Et du coup, on met tout, on met tout, euh, les pires raisons possibles, euh, et, et c'est ce important ce que disait Engel, c'est qu'en fait, euh, on a une politique qui crée l'irrégularité. Euh, administratif des personnes. Et le nombre de personnes, en, en tant que députés, mais tous les élus à un moment donné, reçoivent très régulièrement euh, des gens qui euh, ont été rendus sans papier par les obstacles administratifs, alors qu'elle tout, coche toutes les cases. Euh, une personne qui euh, travaillait déjà, euh, qui. Euh, euh, euh, va faire sa demande, mais à cause de la dématérialisation, etc., etc., euh, tout d'un coup se retrouve euh, dans l'illégalité, mais parce qu'il n'y euh, a plus assez de gens pour traiter les dossiers et que donc va risquer de perdre son travail parce qu'il lui faut le type de séjour pour pouvoir... Euh, euh pouvoir travailler, euh, ou qu'on maintient par ailleurs dans l'inégalité parce qu'on en a besoin, par exemple, notamment dans le secteur de la santé, ça c'est euh, un, un gros sujet, euh, un étudiant pareil euh, qui euh, ne peut pas se réinscrire à la fac parce que ça a pris trop de temps, enfin c'est en vérité, et c'est pour ça que nous on, on axe beaucoup dans les revendications qu'on met en avant, le fait de partir des situations concrètes. On dit qu'il faut la régularisation de tous les travailleurs, Papier. Et on n'a sur la dimension travailleur. Pas pour exclure tout le monde et pour pas dire... Euh, euh, etc. Mais parce que ça, ça concrétise une situation euh, précise pour dire et justement aller contre le discours dominant, ce sont des travailleurs des tra Ce sont des gens qui sont là, qui travaillent, qui produisent une activité euh, euh, économique et sociale etc. Euh, et donc il faut régulariser parce que en fait, euh, voilà, même on va dire avec la, la vision la plus utilitariste possible, ils servent à, à quelque chose autre, le fait que être là suffit pour, de mon point de vue, avoir des droits et être protégé. Euh, mais voilà, de la même manière que des enfants euh, scolarisés euh, euh, ne peuvent pas vivre sans leur famille et leurs parents, donc il faut régulariser les, les, les, les parents d'enfants, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on, quand on, quand on prend l'ensemble, ils le font pour pouvoir avoir une raison de dire vous voyez, il y a plein de gens illégaux, donc c'est un problème, donc bah voilà, votez pour nous parce qu'on va avoir le discours qui va faire en sorte qu'il y en ait moins. Donc voilà, je, je pense que le. Euh, le, le, le côté profession auto-réalisatrice de ce discours politique, et elle s'éclaire, euh, c'est-à-dire qu'on maintient les gens dans, dans l'irrégularité, la vulnérabilité, euh, la précarité, voire la, la, la pauvreté économique, euh, et après on peut dire, ben, en fait, pour résoudre ça, ben, il faut nous a... voter pour nous, etc., etc. Et ça, ça se fait dans, un, dans, un, dans une course à l'échalote entre la droite et l'extrême droite, euh, parce que je pense que pour l'extrême droite, une partie de la droite, c'est aussi leur fonds de commerce, c'est aussi leur conception de la société, de, de, de la, de la, de, du fait de faire société, parce que l'extrême droite a une vision ethniciste euh, de, de, de la société, de la nation, euh, de, euh, des pays. Euh, voilà, c'est un autre débat hein, sur, sur la question de l'extrême droite, mais je pense qu'il faut. Euh, euh, dans un moment justement où il y a cette normalisation de l'extrême droite, tout ça, voilà, ils ont mis des costumes, cravates, euh, ils se tiennent bien, enfin, de, de, de, de, de temps en temps ils se lâchent un peu même à l'Assemblée quand euh, ils n'en peuvent plus, euh, il faut qu'ils disent un, un député noir retourne en Afrique, mais globalement ils passent bien, ils sont gentils, ils sont calmes, mais rappelez ce que c'est l'idéologie d'extrême droite, fondamentalement c'est une vision ethniciste euh, de la société, de la nation, et c'est ça qui est, et c'est un élément structurant, c'est pas un élément euh, accessoire de, de cette vision-là, c'est pour ça que nous nous y sommes fondamentalement, euh, voilà, de manière euh, sans faillir, fondamentalement opposés. Et, euh, et, et pour nous ce sont des ennemis politiques c'est pas juste des adversaires comme les autres ce sont des ennemis politiques parce que leur vision est complètement euh, opposée aux, aux nôtres. et c'est le cas euh, je pense cette dimension structurante de, de, de la xénophobie du racisme, n'est euh, est peut-être pas aussi centrale dans la, dans la droite mais c'est un ressort y compris pour la droite y compris pour une droite et j'en viens là sur pour moi ce qui constitue le fond de la stratégie euh, de la Macronie euh, parce que ce qu'essaient de faire euh, les, les, les macronistes ils avaient prévu euh, le déroulé euh, on, on assomme le mouvement social euh, avec euh, la réforme des retraites et juste après on enchaîne avec euh, euh, la loi euh, asile-immigration parce que c'est le truc facile et ça va nous permettre non seulement de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite donc leur donner une tribune donc les conforter comme l'opposition l'opposition de confort pour eux euh, et qu'on pourra agiter ensuite « Ah, ils sont très hauts »,« à voter pour nous », enfin, vous connaissez euh, le, le discours. Mais je pense qu'au-delà de, de ça, je crois qu'il s'agit pour eux de se constituer une base sociale, électorale, qui soit structurée par autre chose que l'adhésion au macronisme, parce que cette adhésion au macronisme reste minoritaire dans la société. Et euh, toute leur stratégie euh, pendant cinq ans, ça a été de faire basculer la droite... Euh, dans, dans le macronisme, dans cette version euh, euh, néolibérale d'une vision, etc., euh, qu'ils ont presque achevé en aspirant le, le, le vote, le vote euh, euh, LR, euh, mais en étant concurrencés par, euh, par l'extrême droite. Et donc, ils ont besoin de ce lien-là que constitue euh, le discours xénophobe et raciste autour de l'immigration. Ça leur permet en fait de se donner une, une, une légitimité identitaire. Ils ont besoin de ce discours identitaire qui est fait quand on parle d'immigration, parce que comme je vous dis, disais, c'est eux contre nous. Voilà, le nous euh, euh, et, et les frontières qui définissent le eux et le nous. Et comme le projet macroniste fondamentalement, il n'a jamais été majoritaire idéologiquement. Il a été euh, par défaut parce qu'il y avait l'extrême droite en face. Et même si on va plus loin sur l'idée du néolibéralisme comme l'horizon indépassable, etc., notamment dans un pays comme la France, ça n'a jamais vraiment marché. Euh, et il n'y a pas une adhésion des foules comme les autres, on va dire, les autres projets de droite euh, des années 60 ou 50, où il y avait un compromis social, où il y avait une droite qui. Euh, voilà. La, la Macronie et le néolibéralisme n'ont jamais eu ce lien idéologique. Et en fait, ils sont en train de le chercher, de le construire autour. Voilà, de euh, ce discours de droite dure, voire d'extrême droite, qui utilise tous ces ressorts identitaires et qui utilise donc un, des, un, des, un des ressorts de l'immigration, comme, comme l'a fait l'extrême droite, comme l'extrême droite a réussi à le faire avec sa, sa petite entreprise Le Pen, euh, très prospère depuis des décennies, et c'est là qu'ils vont chercher. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut voir, euh, je vais terminer là-dessus, la question de... de la, le débat sur le projet de loi asile-immigration, qui reste, euh, qui reste euh, une, une menace, pas simplement pour les personnes concernées, même si, euh, et, on, et, on, et, on, et on le voit au quotidien, ce sont les associations qui le disent, qui, a, qui accompagnent les personnes migrantes, mais euh, au-delà, ce n'est pas juste là, les associations de défense des, des migrants, ce sont les associations de défense des droits humains qui sont euh, voilà, tous les jours euh, confrontés, interpellés par qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour euh, des familles, pour des travailleurs, pour des gens, euh, d'être face à cette politique de harcèlement euh, continu. Donc ça, des, ça, c'est un élément qui devrait suffire euh, à, à comprendre pourquoi est-ce qu'il euh, faut se battre contre, sans compte concession euh, euh, sur ce sujet. Mais au-delà, il y a aussi le fait que, un. Ce qui est fait euh, aux, aux, aux personnes migrantes est un reflet de ce qui, à un moment donné, va être fait au reste de la société. ne pas croire que c'est juste, voilà, juste les migrants pour telle ou telle raison, etc. Euh, parce qu'on le sait, les, les, les, les lois euh, euh, liberticides euh, ont été justifiées d'abord notamment sur des, me, des, des mesures euh, euh, antiterroristes, mais ont aussi été euh, souvent appliquées au préalable euh, aux catégories de la population euh, minoritaire, euh, type migrant, etc., parce qu'en plus on faisait l'amalgame avec euh, les lois antiterroristes, et c'est, euh, euh, on va dire, un, un terrain d'expérimentation qui ensuite se propage dans le reste de la société. Euh, c'est pour ça que la dimension « faire société » Euh, ce débat-là le porte aussi, parce que ce qu'on a appliqué à une minorité, vous pouvez être sûr que si du point de vue de la classe dirigeante, euh, ça a les effets excomptés, il n'y a aucune raison, de leur point de vue, que ça se restreigne à cette petite, euh, à cette petite euh, partie de la population. Donc, c'est une question qui nous concerne tous et toutes, parce que, et ça c'est la deuxième dimension, et on l'a vu sur cette mobilisation, la, le, le débat euh, sur euh, la loi asile-immigration, il est utilisé comme une attaque du mouvement social, parce que les personnes concernées, ce sont des travailleurs et des travailleuses. Les maintenir dans une, société, dans une condition de précarité, etc., c'est affaiblir notre camp social. C'est ne leur pas leur donner la possibilité bah, de se battre, de revendiquer, de faire partie d'un mouvement de revendication sur la question des retraites. Ce n'est pas un hasard si le maire, il cite les retraités qui iraient... Alors, il parle du Portugal, ce qui est aussi un, un vieux relanc xénophobe vis-à-vis -vis des portugais, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il parle du Maghreb, les retraités qui euh, seraient euh, sous le soleil au Maghreb en profitant euh, indûment de leur retraite, etc. Il, il utilise ce ressort-là. Il utilise aussi ce ressort-là, parce qu'on l'a vu euh, dans les dernières semaines et les derniers mois, dans les figures de la lutte. Euh, et ça, c'était euh, quelque chose aussi de très fort. Parmi les figures de la lutte, quand vous avez les éboueurs, par exemple, euh, qui euh, euh, prennent cette place et ce symbole, quand vous avez eu, pendant la crise sanitaire, euh, les euh, secteurs euh, de, euh, de caissière, etc., euh, voilà, ce sont des travailleurs et des travailleuses, beaucoup d'immigrés, euh, qui euh, font consensus comme des symboles euh, voilà, de, de, de force, de résistance, etc. Et donc, s'attaquer euh, par ce biais-là de l'immigration, c'est affaiblir notre camp social. Donc, c'est une question à la fois de droit, parce que euh, tout le monde a des droits fondamentaux, humains, socio-économiques, mais aussi de résistance. Parce que qu'ils utilisent toutes les brèches, pour enfoncer le clou, pour diviser le mouvement populaire, euh, pour nous affaiblir et pour maintenir, du coup, la domination. Voilà pourquoi euh, cette, cette question, elle est fondamentale. On l'a vu euh, dans les, dans les tâtonnements qu'ils ont eus pour arriver à placer leur sujet, parce qu'ils n'ont pas trouvé de brèche. Parce que, voilà, le mouvement a eu cette ampleur-là sur la, la question des retraites, qui les a fait reculer. Mais, comme sur la question des retraites, l'épreuve de force continue, voilà, ils n'ont pas encore tout cédé et donc ils vont, ils vont essayer de trouver des manœuvres pour pouvoir euh, créer de la division entre nous, etc. Et là-dessus, il ne faut rien lâcher, et je pense que ça doit être euh, euh, un des éléments, pas le seul, mais un des éléments euh, qui nous anime dans la construction des collectifs euh, unitaires, euh, le fait que... Dans les manifestations contre la réforme des retraites, il y ait des cortèges de salariés sans papier, de travailleurs sans papier qui soient présents, que les syndicalistes soient présents en nombre dans les mobilisations contre la loi d'Armanin. Je pense que c'est ça qui nous fera gagner non seulement sur la question de la réforme des retraites, que notre unité à la base. Au milieu, auprès des salariés, elle soit maintenue. Mais ça, ça donnera aussi de la force euh, à ces luttes-là pour euh, obtenir des droits, parce qu'on a des choses à défendre sur la question des droits des, des personnes migrantes. Il y a des problèmes à résoudre, voilà. il y a des régularisations euh, massives qu'il faudrait faire, euh, il y a des accueils euh, dignes qu'il faudrait euh, développer. Il y a plein de choses à faire sur ces, sur ces questions-là, et que du coup, euh, nos victoires sur un, sur un front alimentent et aident notre victoire sur, euh, sur les autres fronts. Et pour moi, c'est euh, du coup un message euh, d'espoir et de mobilisation à diffuser quand on a ces débats-là, d'inscrire cette question de la lutte contre la loi d'Armanin comme une question euh, structurante aussi de, notre, de, notre, de nos luttes plus globales et comme un élément fondamental de la convergence des luttes euh, et des victoires. Je pense qu'on peut en avoir sur la question des retraites comme sur la question euh, des régularisations et de l'accueil des personnes migrantes euh, si euh, on a cette clarté dans la compréhension et cette unité dans bon, l'action. Merci pour toutes ces questions euh, toutes intéressantes euh, aussi intéressantes les unes que les autres et c'est bien parce que je pense qu'avec Daniel va être complémentaire euh, sur, euh, sur les réponses. Euh, moi, il y, y a des choses que j'entends et qui font écho à ce que Daniel disait quelque chose, c'est d'accorder une protection à tous les gens qui ont besoin d'une protection, en fait. Mais sauf qu'il faut avoir en tête que les outils, ce n'est pas toujours les mêmes. Le statut de réfugié n'est pas une réponse à tout. Le statut de réfugié, il dépend de la Convention de Genève de 1951 et c'est il faut prouver une persécution pour l'un des critères. Les critères, c'est le politique, le religieux, le groupe social, le groupe social, on pense notamment aux, aux personnes LGBT, c'est malheureux de considérer que c'est un groupe social, mais dans le texte juridique, c'est considéré comme un groupe social. Dans le texte de la Convention de Genève, il y a aussi la « race », c'est un vieux texte, aujourd'hui on dirait plutôt « ethnie » ou « couleur de peau », je ne sais pas, mais dans le texte, il y a toujours « race » et « la nationalité ». Donc, nous, on veut que le droit d'asile soit réhabilité, on veut que le droit d'asile soit respecté, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus, ça fait à peu près 20 ans, hein, ce n'est pas que « Macron ». Et pour tous les gens qui ne rentreraient pas dans ces critères, il faut trouver euh, des moyens de protection. Nous on veut la création pour la détresse environnementale, ok. Mais il y a aussi là, des protections qu'il faut avoir, et je rebondis sur ce que dit madame, effectivement euh, sur les seniors. Les gens qui euh, seraient en situation de détresse, alors qu'ils sont vieux, il faut trouver une possibilité euh, de les protéger. Mais attention à ne pas euh, vouloir tout régler par euh, le côté euh, réfugié. Je vais préciser aussi pourquoi on, on met pas la régularisation de tous les sans-papiers. On met pas la régularisation de tous les sans-papiers parce que notre idée initiale, notre, notre, grand, euh, notre grande euh, idéologie par rapport à ça, c'est ce que disait Monsieur, c'est qu'on veut traiter les causes des migrations. On va être sur la dénonciation des accords économiques inéquitables avant tout. On va être sur la dénonciation de tout ce qui maintient ces pays dans une situation de domination. Le, la protection internationale, ensuite, c'est une conséquence du fait que ces pays-là aient longtemps été sous notre domination et le soient encore d'une façon ou d'une autre. C'est une variable d'ajustement, la protection internationale. Mais ce n'est pas en, en, en se focalisant exclusivement sur la variable d'ajustement qu'on va pouvoir traiter les grandes causes des migrations. Donc, je pense que c'est à peu près ça... Notre idée, s'attaquer aux grandes causes migrations, utiliser la protection internationale comme variable d'ajustement et protéger toutes les personnes qui doivent être protégées. Attention, il n'y a pas que le droit d'asile dans la vie. Pourquoi Parce que le droit d'asile, comme le disait Daniel, c'est un instrument politique. C'est instrumentalisé tout le temps. Il y a ce qu'on appelle des échelles de légitimité. Selon les périodes, c'est des nationalités différentes qui sont tout en haut des échelles de légitimité. Pendant la guerre froide, c'était forcément les pays de l'Est. « Les méchants communistes euh, vous tuent au travail, venez chez nous, vous êtes régularisés, en un, vous obtenez le statut de réfugié en un claquement de doigts. » Pendant à peu près dix ans, ça a été les Syriens. On ne peut pas ne pas voir, même si on est de mauvaise foi, qu'il y a une guerre en Syrie qui est grave et qui a créé des déplacements de population, de gens qui sont persécutés. En dessous, euh, on a du mal à, euh, à, à placer les Irakiens, les Iraniens, les Afghans, qui ont pourtant des histoires, des histoires tout aussi sordides mais le droit d'asile étant ce qu'il est étant un instrument politique eh bien c'est les Syriens à histoire égale qui vont obtenir l'asile et pas l'Irakien l'Afghan, le Soudanais, l'Erythréen et autres euh, pour finir sur quelques petites choses que j'avais envie de compléter aussi euh, la France c'est quand même le deuxième pays d'Europe après l'Allemagne où euh, on dépose le plus de demandes d'asile de, de, et c'est que le septième à l'accorder. donc euh, ça n'est qu'une petite partie euh, de l'iceberg et on est vraiment très nul sur l'application du statut de réfugié. C'est pour ça qu'on demande vraiment à le réhabilité. Et pour nous, la variable d'ajustement, elle va passer par une réhabilitation euh, du droit d'asile. Et Daniel parlait de euh, la loi d'avant de, de, de Colomb, il, et là, il y avait encore quelque chose qui était fait de, de, de encore plus stratosphérique sur l'instrumentalisation. Il y a une liste de pays sûrs. Qui fait qu'on euh, traite la demande d'asile des gens qui viennent de ces pays sûrs dans une procédure accélérée. En fait, ça veut dire qu'on la refuse euh, dans une procédure accélérée. Et en fait, sur la liste de ces pays sûrs, c'est des pays avec lesquels la France entretient un certain type de, euh, de relations. Dans la liste des pays sûrs, il y a le Kosovo, capitale mondiale du trafic d'organes. De il y a euh, l'Albanie, mafia euh, et compagnie. Il y a le Ghana, qui est en pleine crise économique euh, en ce moment. Donc il y a l'Arménie, où les Kurdes se font chasser. Donc il y a tout ça, qui voulait être accentué par Colomb, qui disait ben, « on va faire des pays tiers sûrs ». Donc si euh, les migrants qui arrivent en France sont passés par un de ces pays, eh ben, euh, on ne leur, le, leur accorde pas le droit d'asile. Donc imaginez un Ghanéen qui arrive en France après être passé par l'Albanie et le Kosovo. Euh... Bon. Et je vais conclure sur ça. Le numéro de sécu, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en Grèce, en fait, on en est arrivé là. En Grèce, tout se fait avec le numéro de sécurité sociale. On refuse ou on retarde le fait de donner un numéro de sécurité sociale aux migrants. Comme ça, ils ont accès à aucun service. Donc la santé, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se battre. L'accès aux soins, l'accès à une protection médicale, c'est vraiment la clé, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses qui découlent de ça. Alors, essayer de euh, reprendre des éléments. Après, je pas toutes les réponses. Je vous renvoie aussi euh, donc à la, au livret thématique euh, qu'on qu a fait. On avait aussi fait une brochure parlementaire euh, lors de le débat sur la loi précédente loi Colomb qui reprenait aussi ces éléments. Mais le, le, le livret euh, euh, écrit par l'équipe thématique est vraiment complet. Euh, bon, déjà, je pense que... Ce qui est important, les éléments qu'a qu donné euh, Michael, il n'y a pas une invasion. Enfin, ça, ça a l'air évident de le dire, mais il faut, faut le rappeler en fait. On n'est pas submergé par une vague euh, euh, de barbares euh, venus de pays en guerre, euh, etc. ou euh, d'Africains qui font plein d'enfants euh, et euh, qui vont... Euh, voilà. Ça, voilà, ce n'est pas vrai. Il y a des éléments sur la crise climatique qui, qui, qui vont, de toute façon, mais comme plein de dimensions de la crise climatique, créer des fractures, et pas juste dans, le, dans, dans, dans les pays du Sud ou du Grand Sud. Hein. Je pense que les périodes de sécheresse ou de grand feu, etc., ça va être aussi des problématiques internes. Ça, c'est une, une dimension... Euh, sur lequel on met aussi l'accent en disant c'est aussi une des raisons pour lesquelles la question des migrations doit redevenir un enjeu de discussion au niveau mondial euh, et qu'on fasse régulièrement des, des, des discussions, qu'on renforce les, les, les instances, parce que c'est à cette échelle-là qu'il va falloir envisager ce qui va peut-être faire une rupture euh, dans euh, euh, le processus global de migration très très stable depuis des décennies euh, la crise climatique va créer euh, très clairement des, des, des changements, mais bon mais globalement, il n'y a pas euh, une situation euh, euh, euh, ingérable au point que voilà on ne sache pas ni comment accueillir, ni comment faire pour, euh, pour, pour protéger. Euh, et, et par ailleurs, pour répondre un peu concrètement, euh, nous nous sommes en fait pour le, le droit commun. En fait. euh, et, et quand on insiste par exemple sur la régulation des, des travailleurs, c'est en vertu du droit commun du droit social. Vous êtes travailleur, vous devez avoir des droits, etc. C'est aussi l'idée que au-delà de ces catégories-là, c'est faire en sorte que quand on est malade, en fait, on ait accès à la santé, quel que soit le statut qu'on a, parce que c'est une question de santé publique, de questions sanitaires. Donc on a cette approche-là qui peut avoir l'air catégorielle en découpant, mais aussi qui permet aussi de réintégrer les enfants parce que c'est le... voilà. Euh, la protection des enfants, voilà, c'est fondam fondamental, etc., donc c'est pour ça. Après, on a aussi une vision globale, par exemple, le fait de dire, on est pour faciliter, pour revenir au statut de euh, la carte de 10 ans. Voilà, parce que euh, pendant longtemps, il y a eu un statut euh, de résident, de carte de 10 ans, qui, en fait, facilitait la vie des gens, euh, et, euh, voilà, qui n'a pas créé plus de, de, de problèmes que ça, et qui facilitait la vie des gens. Donc, si on... On facilite l'obtention des visas pour que les gens puissent venir et repartir. En gros, de comprendre ce qui crée le problème, c'est qu'on rend la vie des gens, comme ils l'ont dit, ils veulent rendre la vie des gens invivables, ils disent que c'est pour les méchants, etc. Mais en fait, ils rendent la vie de tout le monde. Invivable. Euh, si on permet aux gens ben, d'avoir des visas, de venir trois euh, voilà, mois, six mois, etc., et de pouvoir repartir, ben, on arrête de créer des situations où les gens viennent avec un, une, un visa de trois mois, euh, que pour plein de raisons, euh, il, la, la personne reste là et se retrouve dans l'inégalité et euh, avec tout ce que ça entraîne. Donc on est pour une politique voilà, de permettre d'avoir des visas plus facilement, de permettre d'avoir. Et là, en fait, j'allais dire, ça fait rentrer plein de gens qui sont aujourd'hui sans papier. Euh, dans les cases, entre guillemets. Mais c'est parce qu'on a restreint en fait les conditions d'entrée de, de, et de séjour de manière globale, dans la politique globale, indépendamment des catégories, on les a restreints pour des raisons politiques. Sur, euh, on en, Il faut en finir avec le regroupement familial, euh, pour des raisons économiques, parce qu'on a moins besoin. On les a restreints. Donc on a créé, voilà, toute une situation... Une série de situations euh, où voilà, les gens, euh, s'ils ne rentrent pas dans les petites cases, mais voilà, ils se retrouvent. Donc nous, notre vision, elle est, euh, est d'abord globale, elle est au niveau international. Comme on l'a dit, elle est de se poser la question des, conditions, des, des raisons des migrations forcées. voilà il euh, y a voilà, tout une, un, un ensemble de raisons où on a une responsabilité. Donc si on, on réglait ça, ou en tout cas on, on, on ne participait plus activement à déstabiliser des pays, euh, euh, à décimer euh, des agricultures vivrières, etc., ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais euh, euh, voilà, ça, ça change. Euh, pour des milliers et des milliers de personnes, ben, leurs conditions euh, de vie, voire de survie dans leur pays, et ce que vous disiez sur euh, les Bolloré, euh, etc., etc. Donc, ça, ce n'est pas un, un échappatoire, on pense que c'est un, un, une dimension fondamentale. Et ce qu'on dit ici, ben, en fait, c'est ce qu'on dit sur, sur le reste. Euh, si on donne les moyens, ne serait-ce que si on donne les moyens aujourd'hui aux préfectures de pouvoir traiter correctement. Les dossiers qu'ils ont. C'est-à-dire pas avec moins de gens qui, en fait, voilà, vont faire euh, du travail à la chaîne, vont mal regarder les situations. Ben, en fait, euh, tout ça, c'est du droit commun. Donner des moyens aux préfectures, euh, recruter des fonctionnaires. Nous, ça fait trois mois, on fait des auditions, des associations, etc., pour préparer le texte. On a auditionné des fonctionnaires, des préfectures, voilà, qui expliquent comment, en fait, on leur fait produire en fait, de, de la maltraitance et. Euh, de la mauvaise administration, parce que, comme je disais, même les gens qui, qui, qui rentrent dans les clous, en fait, ils ne peuvent pas avoir, avoir des droits. Donc, avoir plus de gens en préfecture, en finir avec la dématérialisation, etc. Ça, ça, voilà, ça, ça règle des situations, y compris des gens qui ne sont pas travailleurs, mais qui sont là, par exemple, pour euh, du soin. Il y a beaucoup de situations comme ça, où les gens là, sont, sont là pour euh, du soin, pour plein de raisons, qui sont là depuis plusieurs années, euh, qui se retrouvent sans papier, alors que, voilà, ils doit pouvoir avoir accès aux soins, et donc avoir des papiers régularisés, etc. Voilà, enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, en fait, quand on fait une politique globale, qui part des situations concrètes des gens, qui part de leurs besoins, ben en fait, euh, on répond à des situations, tout un ensemble de situations euh, particulières, euh, que ce soit pour le soin, que ce soit quelqu'un qui est là depuis des années, au titre de voilà, la vie familiale, vie privée, vie familiale, ben, doit avoir euh, une carte régularisée. Et même si euh, les enfants sont grands depuis des années, même si les enfants sont retournés au pays, quelqu'un qui est là, euh, qui a travaillé là, euh, voilà, doit pouvoir avoir une vie... Enfin euh, voilà, pour nous, développer et dire on va faire une politique, on va faciliter les cartes, euh, vie privée mis à l'écart de 10 ans, ben ça, ça va régler la situation de plein de gens, en fait, de plan de catégories, même si on n'est pas travailleur, même si on a plus d'enfants, etc. Donc c'est là où la politique globale... On est aussi pour, pour répondre concrètement, c'est ce qu'on travaillait avec les, les organisations syndicales notamment qu'on a auditionnées, le fait de dire que euh, dans la circulaire vals actuellement, et même dans ce qu'ils ont présenté pour les, les, les sans-papiers, il y a toujours en fait, le fait de dépendre de la bonne volonté de l'employeur, et ce qui met euh, les, les, les salariés dans une situation euh, de vulnérabilité. Et donc on disait, par exemple, en matière de droit du travail, la reconnaissance du salariat n'est pas simplement sur le contrat de travail, ça peut être la promesse d'embauche, euh, et n'importe quelle preuve qui montre qu'on a travaillé, mais qui ne sont pas uniquement parce que le patron dit « je, je suis bien en train d'employer... Euh, cette personne. Et c'est notamment au prud'homme où euh, il voilà, y a tout un ensemble de faisceaux qui permettent en fait, de prouver le, le, le, le caractère euh, salarié de la personne. Et nous, on était pour, on avait préparé on préparait des, préparait des amendements là-dessus, ben, pour euh, gagner des choses là-dessus. Même dans ce texte pourri, on voulait euh, argumenter là-dessus. Donc, on prend... Euh, bien sûr, et on est pour dire, voilà, quelqu'un qui est là, qui peut prouver qu'en gros on va l'embaucher, euh, euh, où il a travaillé d'une manière ou d'une autre, ben en fait, doit être régularisé et euh, ne pas dépendre du bon vouloir du patron, du gentil patron, euh, et, euh, et quand le patron n'est plus gentil, euh, voilà, il se fait virer. Donc on est aussi pour. Euh, pour, euh, pour travailler là-dessus. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut des victoires et qu'on et que, et qu se bat euh, sur chaque dossier, euh, sur chaque campagne, on se bat avec les collectifs de sans-papier pour, euh, pour ça. Je suis d'accord aussi euh, sur le fait que, euh, y compris dans ce que nous, on propose, par exemple sur l'accueil, en disant, euh, il faut qu'on puisse accueillir partout. Mais euh, si on envoie des... Alors, parce que vous disiez, dans, en, en Ile-de-France, il y a plus d'opportunités. Oui et non. Euh, parce que, encore une fois, ça s'inscrit dans notre vision globale. Nous, on est pour que tous les territoires soient développés, pour que, en fait, les raisons pour lesquelles les gens veulent rester en Ile-de-France, c'est parce qu'il y a plus d'associations... Euh, parce qu'il y a plus d'opportunités économiques, parce qu'il y a des trains, etc. Enfin, l'idée pour nous, c'est aussi de mener une politique qui fasse que, dans tous les territoires, il y a des opportunités économiques, il y a un réseau associatif euh, euh, dense, que ben, les gens, ils, ils, ils, ils aient un accès aux trains, ils puissent, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que la politique migratoire, elle va avec le reste, elle va avec notre politique de développement des, des territoires, elle va avec l'idée qu'on arrête de tout concentrer euh, dans des, des métropoles où du coup, bah, les gens ils vont là euh, voilà, où ils peuvent euh, s'en sortir, etc. Donc, euh, quand on propose, nous, de dire un accueil digne sur tout le territoire, euh, il faut mener en même temps les politiques qui font que tous les territoires permettent pas simplement aux migrants, par ailleurs, hein, euh, mais à tous les habitants des territoires bah, de vouloir rester, vivre et développer leur territoire. Et, euh, et c'est là où ça, re, ça, ça rejoint en fait une stratégie euh, politique globale. Et c'est là où la question des migrants ne concerne pas juste, juste les migrants. Euh, et euh, et, et développer l'accès aux services publics, développer l'accès à l'éducation, la, etc. participe de, euh, du fait que bah, les personnes les plus vulnérables, dont les migrants, bah, vont pouvoir euh, être protégées, avoir des droits, être régularisées, etc. Et dernière chose, je pense que on sait que c'est possible. On sait que c'est possible pas simplement en théorie, pas simplement parce qu'il euh, y a eu plein d'études qui ont été faites, pas simplement parce que les associations montrent que l'accompagnement permet que les gens voilà, soient stabilisés, etc. On le sait y compris parce qu'on euh, l'a fait. On l'a fait il y a quelques mois avec les, les réfugiés ukrainiens qu'il fallait euh, accueillir. Euh, on l'a fait y compris d'une manière où je me rappelle une, une travailleuse associative disait euh, dans le 18e et le 19e qu'ils ont même mis en place des, un accueil des animaux de compagnie des, des, des Ukrainiens et des Criscrimiens ce qui peut apparaître à, à la fois choquant parce que euh, pour cette travail elle disait moi dans le 18 e 19 e c'est un des endroits où il y a beaucoup d'installations, de campements sauvages où les gens sont à la rue, etc. mais je trouve que c'est assez révélateur parce que c'est se rendre compte que oui, quand on est euh, arraché euh, l'exil c'est pas un plaisir on a besoin euh, de ben, ce qui peut être un détail, voilà, d'avoir son, son animal de compagnie, d'avoir euh, des choses, etc. C'est l'expression d'une de, de, sensibilité à l'humanité des personnes euh, sur laquelle il n'y a aucune raison qu'on ne l'étende qu'aux ukrainiens. En fait. Pour moi, c'est un exemple qui peut être... Euh, pris en disant, etc., mais ça montre qu'en en fait, on sait accueillir très vite, relativement vite, beaucoup de personnes, tout d'un coup, sur l'ensemble du territoire européen, euh, dans des conditions où on les accompagne, où euh, ces personnes peuvent euh, euh, euh, travailler, etc., etc., Donc, en fait, on sait faire. C'est un choix politique de ne pas le faire pour certaines catégories. Et, pour le coup, indépendamment du statut de réfugié ou pas, c'est le fait que, ben voilà, on il n'y a, a pas un risque de dé déstabilisation brutale si les gens qui arrivent, ben on leur donne des papiers euh, on fait en sorte qu'ils aient un toit que les enfants aillent à l'école y compris quand c'est des populations qui parlent la même langue que c'est plus facile que euh, voilà, des Ukrainiens qui ne partagent pas la même langue donc pour moi c'est vraiment l'exemple que c'est possible et que c'est un choix politique de ne pas le faire Voilà, on ne le fait pas pour d'autres catégories que les Ukrainiens parce qu'il y a une dimension raciste dans ces politiques, de considérer que, vous l'avez entendu dans les, les, les expressions médiatiques, euh, ils nous ressemblent, euh, pas en parlant de me ressembler à quelqu'un comme moi, mais à ressembler à l'image qu'on se fait des Européens, euh, ils, ils, portent, ils, ils conduisent des voitures comme nous, ils ont les yeux bleus, donc il y a une dimension raciste, et il y a aussi une dimension politique. Donc pour moi, voilà, je ne dis pas que c'est simple, euh, mais on sait... On sait qu'on peut le faire, on peut accueillir dignement, que ce n'est pas euh, une pro un problème de personne, mais c'est un problème de choix politiques qui sont faits, euh, et en se battant, euh, encore une fois, euh, pour... Euh, euh, le, le droit des, des, des migrants, quel que soit leur statut, quel que soit le pays d'où ils viennent, je pense qu'on se bat véritablement pour le type de société euh, dans lequel on, on, on, on souhaite vivre, dans lequel on vit, et, euh, et qui résonne bien plus que sur la question euh, des migrants. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un combat à la fois spécifique aux personnes concernées et transversal. Euh, parce que ça parle de la dignité, ça parle de l'accès aux droits, euh, ça parle euh, du, de faire communauté et je pense que ça parle du coup euh, à l'ensemble de, de la population de ce pays qui malgré tout chimie là-dessus parce qu'on pourrait penser et se dire que pendant des décennies on nous dit l'immigration c'est un problème, les migrants c'est des, des délinquants etc. On pourrait se dire que du coup, dans les grands moments de mobilisation, euh, voilà, le pays va se transformer en un champ de bataille. Et, euh, euh, et en, même temps, en même temps, les grands moments de mobilisation de ce pays des dernières années, euh, c'est des moments qui rassemblent, euh, c'est des moments où les revendications, que ce soit les Gilets jaunes ou aujourd'hui, c'est des moments qui fédèrent euh, sur des, des revendications progressistes et sociales. Euh, et du coup, moi je crois que ce pays n'est ni extrême-droitisé, ni macronisé euh, dans, son, dans, dans, dans ce qui constitue euh, son, euh, son, son, son fond euh, social, économique, culturel. Euh, et et c'est ça qui est pour moi un levier euh, pour, euh, pour la bataille. Je me rends compte que je n'ai pas répondu sur Mayotte parce que c'est euh, un sujet euh, à, part, à part entière. Et bon, je voulais finir sur une note plus positive. Mais même sur Mayotte, je pense qu'on comprend aussi... Euh, Mayotte, euh, c'est un problème pas simplement migratoire, c'est un problème d'abord géopolitique parce que Mayotte fait partie d'un archipel euh, qui s'appelle les Comores euh, et euh, dont euh, la situation géographique elle-même euh, crée quelque chose d'assez euh, unique. Mais ce pas simplement bah, le legs du passé euh, colonialiste, du fait que voilà, la, la, la présence de la France euh, a directement euh, institué, y compris au sein d'un archipel où euh, pendant des centaines d'années, il euh, y a toujours eu en fait, un flux, un échange, les gens qui passent, etc. C'est pour ça que ça crée une situation très particulière où sur Mayotte, la moitié, je pense que 40% de la population est étrangère. Donc en fait, euh, ça, ça n'existe nulle <rire> part sur un territoire aussi petit et où vous vous rendez compte que il euh, y a des, des risques très très très forts de, littéralement, guerre civile. C'est-à-dire que si euh, on crée euh, des, des batailles rangées entre les Mahorais euh, français, les Comoriens étrangers, quand vous avez 40% de la population qui est étrangère, enfin, c'est extrêmement dangereux comme situation. Euh, Mayotte, c'est aussi un des départements les plus pauvres. Du, de, de, du territoire français euh, les moins euh, dév développés en train d'instructurer donc il y a un problème fondamentalement d'accès aux droits pas simplement des migrants mais de toute la population il y a un problème de discrimination pour voilà, plein de raison, etc donc tout ça ça fait une situation où il y a un fort euh, euh, écho dans la population et ça c'est réel euh, de, euh, et même soutien de ces politiques parce qu'on désigne et ça c'est très caricatural mais ça marche. On désigne les, pro les, les, les Comoriens comme la source de l'insécurité parce qu'il y en a. Il y en a parce que quand vous avez, enfin, voilà, quand vous avez des niveaux de pauvreté de ce, de, de ce niveau-là, c'est pas, pas génétiquement que les Comoriens sont plus violents que, que les Maoris, euh, mais euh, voilà, les conditions sociales font que. Il euh, n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'accès à l'eau, etc. Donc euh, voilà, c'est poudrière. Mais nous, ce sur quoi on insiste euh, et pourquoi on tient là-dessus, on l'a là toujours abordé de la manière de euh, ce qui met la situation de Mayotte, euh, ce sont des choix politiques de non-développement de Mayotte. Ce qui met cette situation, c'est le fait qu'on bah, ne tient pas compte d'un problème qui est à la source, c'est euh, voilà, Mayotte au milieu des comores, vous pourrez faire tous les murs que vous voulez. Bah, voilà, les gens, ils continueront à passer et ça continuera à être euh, un, un cimetière marin, marin c est, c est, cette mer entre, entre les autres îles et, et, et Mayotte. Et surtout, euh, moi, une des choses sur lesquelles je finis, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Voilà. La, la politique sécuritaire, si Mayotte est à une loupe, c'est une loupe du fait que renvoyer toujours plus de gens et de policiers, laisser mourir toujours plus de gens ne marche pas. Voilà. Donc, à un moment donné, euh, nous, on tire le fil du droit, de l'accès au droit, des droits fondamentaux. Voilà. On ne pense pas que faire des exceptions euh, à l'état de droit à Mayotte, faire des, des, des, des, des, des exceptions à euh, nos principes, non seulement règle la, population, règle la situation, mais encore une fois, ce qui se passe là-bas, à un moment donné, si c'est testé et que de leur point de vue, ça marche, c'est-à-dire que ça permet d'entretenir euh, le cycle sans fin euh, où l'immigration est une ressource politique. Ça va s'étendre ailleurs. Et donc, euh, voilà, alors il faudrait faire une discussion un peu plus. Euh, voilà, sur Mayotte, il y, y a eu des articles assez intéressants de, de, de Mediapart aussi qui reprenaient l'histoire de comment est-ce qu'il y a une xénophobie qui s'est construite aussi des Maorais vis-à-vis des Comoriens. Alors que, euh, en même temps, c'est des familles élargies, euh, c'est les mêmes familles élargies, en même temps, euh, l'économie, ce qu'il y a d'économie euh, mahoraise, elle s'appuie aussi sur le travail euh, des, des Comoriens, enfin c'est des situations euh, historiquement et sociologiquement qui peuvent être euh, pas simples, mais ce qui est sûr c'est que les choix politiques qui y sont faits depuis des décennies n'ont fait qu'empirer la, la, la situation les choix sociaux les choix économiques euh, et que c'est pas ceux qui ont mis la situation dans cet état qui vont y, la, le résoudre parce qu'ils n'ont tout simplement pas intérêt et euh, ça fait bien leurs, leurs affaires. Voilà c'est un peu à la, à la serpe euh, mais ce qui est sûr, c'est que pour Darmanin, c'était un peu la vitrine euh, pour montrer que vous voyez à Mayotte, euh, je mets les muscles et ça servait de produit d'appel pour son texte. Euh, et le fait qu'il soit en difficulté sur son texte, il est encore aussi en difficulté sur Mayotte, parce qu'il euh, y a quand même quelques digues en termes de droits euh, qui, euh, qui, qui se maintiennent. Euh, et puis, je, je pense que à Mayotte, c'est une situation particulière mais euh, je ne suis, je, je suis pas sûre que ça aide à convaincre, quand on voit l'exemple de Mayotte, que euh, ce qui va être fait euh, ici euh, aidera, aidera la situation. Ses oreilles à a... voilà. Mais ben, voilà, je pense que pour moi, l'exemple de Mayotte, il confirme que leurs politiques, elles sont mortifères euh, et qu'elles se font au détriment de tout le monde. Pas simplement euh, des, des étrangers et des, et, des, et des migrants, mais de, de sorte de la, de la population. Et tant qu'on euh, ne s'attaque pas aux sources du problème, c'est-à-dire le sous-développement aux Comores, parce que l'instabilité politique aux Comores, qui est aussi le produit de la, des interventions françaises euh, depuis des décennies, euh, euh, ceux qui connaissent un peu l'histoire, les modes des nards, euh, les soutiens euh, aux coups d'État, etc., donc les causes, les causes des migrations forcées des Comoriens, la France y est directement. Euh, il est directement impliqué, même très directement. Euh, et euh, la situation dans laquelle se trouve euh, une partie de la population qui vit des fois depuis des décennies à, à, à Mayotte, ça c'est le produit de politique et de choix politique. Et il peut y en avoir d'autres. Ça ne va pas dire que ça ne va pas être, être simple, mais euh, ça, ce sera en tout cas dans l'intérêt général et des populations euh, et euh, de notre état de droit bien meilleur que ce qui est fait euh, aujourd'hui. On vous remercie tous euh, pour votre venue, pour avoir assisté à cette réunion. J'espère que ce sera pas la dernière en tout cas. Et puis euh, n'oubliez pas de passer euh, au fond, il y a des, donc, euh, des petits livrets du programme si vous voulez en prendre, c'est 1 euro. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. Et puis aussi euh, des tracts et du matériel que vous pouvez euh, prendre, et n'hésitez pas à en prendre pour diffuser auprès de chez vous. Voilà, et puis euh, j'espère à très bientôt.